Dofus Temporis, c'est un événement qui dure quelques mois sur un serveur spécial qui change complètement la façon de jouer sur Dofus. On n'obtient plus d'essor en augmentant de niveau, mais en allant exploser des monstres qui lâchent des parchemins de sorts et il y en a énormément à attraper. Bon déjà, on a attendu 15h l'ouverture du serveur, mais Ankama a communiqué qu'au final, ça sortirait qu'à 15h30, car ils ont du retard. Du coup, on a été un peu en stress, hein parce que la dernière fois que Temporis euh, est sorti, bah fallait attendre assez longtemps avant de réussir à rejoindre le serveur. Mais là, ça y est, le serveur est lancé. Oh, j'ai bien fait d'avoir pré-inscrit mon petit Flip j'ai trop peur que ça bug, j'ai trop peur que ça bug, vite, allez, hop, Tyrion, tu seras, et merde, je me suis gouré dans la couleur de mon chat, oui, car Tyrion, c'est lui, et il est roux, et ça, c'est Ouidichlou, et Il est noir. j'ai inversé les couleurs, bon, mais quel con, allez, connecte-toi, connecte, -toi. connecte quoi, mes potes sont déjà connectés, merde, merde, merde, oh non, j'ai planté, non, je relance, vite, vite, merde, il s'est connecté sur notre serveur, le con, Bon, comme j'ai dit, il faut dropper les sorts sur les monstres du jeu, mais là, on peut aussi les créer, mais au début, du coup, euh, on a rien du tout. Aucun sort. Bon, il y a à coup de tatane. Une fois le tuto fini, je rejoins Marine et Sam. Marine joue un F4, enfin, une joue 4 et Sam a nupermage. On droppera plus vite à trois. Allez, on y croit. Merde, Marine a drop. Ok, super, bon, ça va être notre tour. Sam a drop, super, j'ai toujours pas de sort, mais putain, j'ai toujours pas de sort Oh putain, un sort Ça y est, j'ai enfin un sort Une invocation drachné. Bon, euh, bah je vais toujours pas taper. Enfin, plusieurs sorts Bon, du coup, on continue les petites quêtes d'Incarnave afin d'avoir tous les succès. Vous savez pourquoi Le fameux Nofus Argenté Bon c'est bon, le stuff est là. Panoplie plus aventurier, check. Plein de sorts, check. La team est prête, check. Let's go faire le donjon d'Incarnam. Mais ils sont où les copains Ah oui, c'est vrai. Les instances multiples d'Incarnam. <rire> ah, faut mourir pour relancer. Ok. Allez. Allez. Allez. Le boss. Bon allez, la strat. On n'oublie pas pour les succès. On avance d'une case à chaque tour et on tue le boss en premier. Let's go. Allez, on n'oublie pas d'avancer d'une case et... Merde de con. C'est pas moi. C'est qui alors J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Bon, le donjon est fait, maintenant... Mmh, allez, on se tente le petit donjon champ. Taillot Ça c'est fait, ça c'est bon. Ok, le boss. Le boss, c'est pas bon. Du coup entre temps on est parti xp parce que bah, on n'arrivait pas à battre le boss, mais entre temps Biscuit, qui joue à Xelor et Marina et Nekaflip oui c'est la meilleure classe, nous ont rejoint. Allez, hum, on se fait le donjon même et on leur file des sorts. Merde, déjà minuit. Ah je suis seul avec Biscuit. Direction Bonta pour qu'on casse un peu tout le stuff qu'on a drop. Ouais, parce qu'on en a drop beaucoup. Euh, oui beaucoup. Ah moi j'ai vu dans le bestiaire que les tofu pouvaient drop des super stuff. Mais c'est super ça Ouais du coup euh, on va se faire quelques tofu grillés. Allez c'est parti. Euh, ou pas. Bon bah, la flemme d'essayer de tout dropper, alors du coup je vais acheter une petite panoplie de fou. Ouais, c'est la flemme. J'avance un petit peu dans les quêtes d'Astrub, et pris d'un moment de folie, je me dis « Tiens, et si j'allais tester solo le boss du donjon champ ?»« Ouais, c'est vrai, on n'a pas réussi à vaincre à trois, mais je vais peut-être réussir tout seul. » <rire> Donjon champ, le retour Non, c'est... Mais dit quoi, j'ai réussi <rire> bon, bah, du coup, Biscuit, comme il est chaud là, il veut tenter le donjon en sablé. Mm, ok, Biscuit, tu es sûr de toi, Biscuit Ok, on y va. Ok, première salle, c'est bon. Ok, ok, ok, ça y est, on est au boss. Oh mon dieu Bon, bah, le boss, euh, c'est fait aussi. Bon, bah, on tente le bouffe tout royal Non, je déconne. Enfin, pas tout de suite, quoi. <musique>